C'est autour d'une marche sportive que les membres de l'association des ressortissants du village Bamengui dans le Onkam Kekem, résident à Douala, ouvrent cette année sportive 2020-2021 dans la ville. 6 km à pied, partant de Bonassama pour la boulangerie du rail, tout ceci dans une ambiance plutôt bon enfant. Les membres de cette association se sont vus accorder l'occasion de faire participer leurs enfants à cette cérémonie qui vise le rassemblement du peuple bamengui à Douala. L'importance d'organiser euh, cette marche sportive qui est la première après le Covid, c'est... Euh, pour rassembler tous les fils Bamingue, vivant à Douala, fils, petits-fils, qui puissent reconnaître leurs frères, leurs soeurs, parce que euh, de plus en plus on s'est rendu compte que nous sommes en train de perdre nos cultures et ce n'est pas le sport que nous pouvons retrouver nos identités exactes. L'idée de la marche sportive des ressortissants Bamengue résidant à Douala tombe à pic en ce moment où les populations camerounaises doivent bagarrer avec le confinement dû à la Covid-19 qui, depuis environ deux ans, plonge le monde dans la panique totale. Si monsieur le de sport pour ça une fois en trois mois, parce que le sport c'est un médicament sans argent. C'est tout ce que je peux dire aujourd'hui, ça m'intéresse beaucoup. Que monsieur le président de la France en charge a organisé cette marche une fois en trois mois. Ça a enlevé avec notre âge, là, déjà 60 ans, c'est mieux. le rhumatisme, on sent déjà que c'est en train de disparaître avec cette banque. Moi, je me sens plus jeune. Je, je retrouve encore euh, les 16 ans, 18 ans. Alors, je, je prie. Les jeunes, les les fils, ça une manière quotidienne. Après 6 km de marche ponctuée par des arrêts d'étirement, chute la boulangerie du rail à Ponabiri. Les amis, une autre chambre les amis, l'endurance, le sport, activité primordiale de l'association des ressortissants Bamingue résident à Douala, est tout aussi un régulateur de santé. D'après le conseil de l'OMS, trois fois semaine, c'est de la façon naturelle, c'est de la façon naturelle, bien pour sa santé. Le sport est la mère de tous les médicaments. Et avant de sortir pour dire que marche à pied, l'atelier avant de sortir chez soi doit prendre un peu de quelque chose, c'est-à-dire le bonbon, le biscuit. De ne jamais laisser les semences de peur qu'il y en a qui peut tomber en niveau la marche cumulée des membres de l'association ainsi que des enfants de ceux-ci est une initiative du chargé de sport saluée par le président de l'association. Dès la prise de mon mandat dans cette association, je me suis décidé que tout, tout ce type de l'association doit composer et la culture et le sport, et tout ce de l'association doit le mettre en place. C'est cela que, en ce jour, vous avez vu. Les travailleurs sont là devant moi, ils sont engagés, ils sont décidés de sortir. Voici cette marche sportive, et je dis merci. Du côté des membres qui ont pris part à cette marche sportive, la satisfaction est au bout des lèvres. Mes sentiments sont très bons. Dans la mesure où ça a bien débuté, nous avons fait un parcours de 6 km avec un arrêt au lycée polyvalent, étirement. Par la suite, nous avons continué dans de bonnes conditions jusqu'au niveau de la boulangerie du rail. Nous avons commencé à, à Bonassama et arriver à, à la boulangerie du rail, ça fait presque 6 km que ce n'est pas du chocolat. Vraiment, nous remercions le, le bon Dieu qui nous a protégés. Et nous disons que vraiment, personne n'est tombé au bout du chemin, personne n'a friché. Et on rend grâce. Vraiment, c'est une tradition qu'on est en train de perpétuer. Les pères fondateurs ont créé SPAT. Nous, on est en train de prendre le relais. Les autres sont derrière nous. On peut vous dire merci. Merci pour Michel, merci pour l'artiste, vous les artistes. Vous nous avez mis à une dimension où il faut seulement le courage pour avancer. Une initiative qui pourra en appeler d'autres. En tout cas, vive le chargé des sports et vive l'association des ressortissants Bamengui résidents à Douala. Retrouvons-nous à la prochaine activité sportive de ASBAP.